Chers traders et investisseurs, vendredi 17 mai, bonjour. Écoutez, les jours se suivent et se ressemblent. Euh, la bonne nouvelle, c'est que pour les haussiers, on reste en haut du rebond de ces derniers jours. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Euh, en aucun cas, on peut imaginer une direction certaine pour les jours à venir. Ça reste une très très grande incertitude. Et euh, le pire, c'est que cette incertitude risque de durer. Donc, euh, surtout si on doit attendre le prochain G20 qui, je crois, a lieu fin juin pour espérer euh, une nouvelle rencontre entre les deux présidents américains et chinois. Mais pff, on n'est pas à l'abri de, de surprises. Euh, restons optimistes et surtout espérons un maintien de la volatilité relativement élevée. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, euh, nous avons fait une très bonne journée puisque nous avons fait un sans faute de 7 trades gagnants sur 7 et qui ont généré euh, je crois 6 médailles. Donc voilà, je vous, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.